Salut Rob Salut C'est comme ouais. ça qu'on prononce ton nom C'est exactement comme ça. Est-ce que c'est comme ça vraiment que tu t'appelles C'est comme ça que je m'appelle artistiquement. Ouais, c'est ton nom d'artiste, donc c'est un AK. Ouais, exactement. Ok, donc je vais t'appeler comme ça. Bah ouais. Okay. Euh, tu es un artiste indépendant. Ouais. Tu as fait l'album The Beach Front, qui est sorti le 9 avril 2021. Chez Daydream Music, ouais. en parallèle, pourquoi puisque tu es indépendant, pourquoi aller vers ce label En fait Daydream ils nous ont vraiment aidé à faire en sorte que ce soit vu, que ce soit écouté. Pour la promotion. Voilà en fait c'était vraiment un besoin de visibilité vu que c'est un ouais. premier projet pour nous, euh, bah, on avait personne ou peu de gens qui nous suivaient et ouais. donc euh, ça nous a donné un petit coup de pouce Il et allait ça. ça pour se faire connaître et, ouais voilà, yes. et donc ça nous a bien aidé On fait du très très bon Music Tanguy euh, etc, ils ont fait du, du boulot de ouf Ils sont euh, de Paris comme toi euh, alors, c'était à une époque où on se rencontrait pas parce qu'il y avait le Covid, donc je ah oui. sais pas trop où ils sont pour être franc, tout à fait franc, c'était beaucoup du visio. Ça, c'était par distance ouais, ouais, à distance, on se donnait un petit peu les directives et tout ça, ce qui est notre philosophie et Mais voilà, à chaque fois, c'était un boulot de ouf. Ouais. Et ils ont... Ils ont... En fait, ils ont travaillé sur des titres euh, séparément quoi, ils, ils ont travaillé sur quatre titres, euh, je crois, donc euh, et à chaque fois, c'était euh, super quoi. Mais oui, t'étais content. Ils trouvaient des belles interviews, euh, ils trouvaient... Euh, des, des, des beaux passages en radio. Ils s'occupent de ton booking, ils s'occupent de tout Alors là, c'est au niveau le booking c'est plutôt Flower Coast ouais. qui, euh, qui vraiment s'occupe du booking et, euh, et un petit peu de la prod, ils sont en prod euh, avec nous. Donc euh, voilà, il y a Daydream qui, euh, qui travaille avec Flower Coast ouais. et mmh. nous on travaille vraiment avec, de, avec Flower Coast aujourd'hui, au quotidien par contre. Ce c'est est un partenariat euh, qui est parti euh... Voilà, ouais. Cool tu as quel âge en 2017, quand l'aventure commence, il y a 5 ans Alors, il y a 5 ans, j'avais 26 ans. 26 ans, ouais, c'est ouais. un bel âge pour commencer, ça Ouais, c'est bien, c'est cool. bien. un <rire> Comment tu l'as vécu, euh, ton entrée, euh, si je peux dire, vers la notoriété Si je peux utiliser ce mot-là. Ouais, euh, bah, je, bah, je dirais que c'est que du positif, en tout cas euh, pour ma part, parce que... Bah... Les gens, quand ils écoutent les morceaux, ils, ils voient le projet en général, ils nous ont des bons retours. Mmh. C'est bienveillant, que ce soit sur internet, sur scène, ouais. donc euh, ça donne envie d'encore de, plus partager notre son. Bah oui, et puis beaucoup de bienveillance, ça apporte encore plus de créativité. C'est ça en fait, ça nous ouais. nourrit complètement, ouais. euh, quotidiennement. C'est ça et... qui va t'inspirer. Ouais, c'est ça, exactement. D'autant qu maintenant qu'on fait les scènes, ça, donne, ça prend vie. Bien et sûr. Y a, ça a rajouté beaucoup de, une grosse dimension humaine à notre musique. Ouais. Et, euh, du coup on se rend compte de plein de choses et on a envie de faire encore plus de son. Quoi. Eh ben oui, c'est ça, ça qui pousse. Hein. Trop, trop bien. Ça donne l'envie. Hum, Raconte-moi ta rencontre avec TRK. Ouais. Bah, TRK en fait euh, c'était un, une rencontre euh, dans mes débuts à Paris où je, euh, je cherchais à rencontrer des musiciens. D'accord. Euh, J'allais dans les open mic. Euh, donc du coup tous les jours j'essayais de trouver des open mic à Paris. Et... Et là dans, dans l'un de ceux-là, il était là, il était dans l'audience la... dans quoi et il est venu me voir à la fin en me disant euh, j'aime bien ce que tu fais, moi je débute, euh, j'ai fini l'école d'un D'accord. Et euh, j'ai envie d'essayer pendant un mois de louer un studio et de voir si je peux faire quelque chose. Et si ça marche pas, j'arrête quoi. Et euh, bah, je lui dis ça tombe bien, moi j'ai jamais enregistré en studio. Et euh, bah on, voilà, on a commencé à travailler ensemble. Et euh... Ça a été la bonne connexion il y a 5 ans quoi. Ouais, voilà, ça a mis du temps. Euh, on on s'est cherché longtemps, parce que lui, il venait pas du tout du reggae. D'accord. Mais il, est comme, il aimait quand même bien ce que je faisais. Moi, j'aimais bien sa vibe, ce qu'il proposait. Mm -hmm. on a mis un petit temps à, voilà, à se rencontrer vraiment musicalement. Et bah maintenant, c'est... C'est pour ça que tu as mis 5 ans aussi pour sortir cet album, pour qu'il soit vraiment bien masterisé, mixé, prêt, voilà. que ça te plaise et que ça lui plaise aussi c'est ça et bah d'autant qu'on fait tout tout seul donc c'est vrai que on a dû apprendre aussi bah lui il fait des clips mais euh, mm -hmm. c'était ses premiers clips donc euh, il a fallu qu'il apprenne qu'il se forme tout seul au montage qu'il passe des peut-être plus de temps que si c'est une équipe qui c'est le métier quoi Bien sûr. et euh, donc voilà et puis bah pareil pour la musique on cherchait des des orientations, euh, voilà, et on a mis, il y a eu un gros travail, on va dire, de, de connexion, de recherche, ouais. et après, bah, une fois que c'était plus ou moins trouvé, euh, ça a roulé, quoi. C'est parti, ben ouais. oui, quand on se trouve après, après en marche droit. C'est aligné, ça passe. Et au niveau de ton processus de création, ça se passe comment Tu fais les paroles d'abord, ou la musique d'abord, ou... Euh... Alors, toujours la musique, ouais. toujours la musique, par contre, la musique, ça peut être euh, un départ d'un vocal sur mon téléphone, ça peut être Terka qui qui m'envoie un début quelque, quelque chose, chose. Ouais. Voilà. mais c'est toujours la musique et ensuite euh, les mélodies et les paroles. D'accord. Du coup, il y a une petite anecdote sur ton arrivée à Paris avec ta guitare. Euh, on n'arrive pas comme ça à Paris avec sa guitare ouais. ou alors tu as pris un billet d'avion et euh, tu as bah, décidé... Euh... En, fait, en fait, avant Paris, j'étais à, à la campagne, je travaillais à l'usine. Euh, J'ai travaillé quatre ans à l'usine parce que ouais, j'avais besoin d'argent, fallait manger fallait manger et du coup euh, au bout d'un moment quand même j'en ai, ai eu marre et je me suis dit que, que ce serait cool de tester parce que j'avais ça en tête en fait tous et les tu jours. Tu croyais en je, en tant qu'artiste aussi ou en, Ouais en tout cas... Je, pas encore, mais j'avais cette envie folle de faire de la musique. De devenir artiste. Et ouais, voilà, c'était quelque chose en moi qui, qui dormait. Mmh. Et je me suis dit, euh, voilà, il y a mon frère qui était à Paris il m'a dit, mais viens, euh, prends justement quoi, prends juste ta guitare, ton sac à dos. Et tu verras, tu t'essayes quoi, t'as rien à perdre au pire, Bien tu, sûr. tu retournes à l'usine. Ah, tu à gagné, ben oui. Et du coup, cette guitare elle t'accompagne depuis quand Et ben elle m'accompagne depuis, euh, elle m'a accompagné beaucoup dans le métro. Ça, ça, a été super, une super aventure ouais. là j'ai un peu mis ça de côté mais, euh, mais voilà, j'ai grave kiffé et puis encore aujourd'hui voilà la guitare fait partie de nos prods et Bien ça ne me piétera jamais c'est toujours la même depuis le début toujours la même ouais. là, depuis il y a eu d'autres petites guitares du studio, tout ça, mais, mais elle est là Mais celle-là, la guitare euh... ah, ouais guitare elle. sèche, ouais, Électroacoustique, acoustique et euh, c'est ouais. voilà. elle qui ne change pas, qui te suit partout. Qui me suit partout Elle doit en avoir des choses à raconter oh, ouais, c'est clair. Du coup, euh, est-ce que tu peux nous raconter maintenant ton featuring avec euh, Ella M -Bass Ouais. Et bon. Comment vous vous êtes rencontrés On ben, s'était rencontré justement dans un festival euh, c'était au bagnole okay. euh, moi j'étais euh, dans une petite jam et elle était venue poser un un peu sa voix et j'avais grave kiffé sa vibe, on était resté en contact sur les réseaux. Et un jour j'ai posté ce morceau qu'on qu a fait ensemble Beyond Love, on avait juste un couplet. Je l'ai posté, euh, Thibaut Intercam a filmé, on l'a ouais. posté sur Facebook et elle a mis un commentaire euh, « Ouais, trop cool, euh, quand est-ce qu'on fait un feat ?» Et euh, elle croyait pas si bien dire parce qu'il bah, manquait juste son couplet, ah, quoi oui. donc on lui a dit « Mais on t'envoie le morceau. » et, ah, oui. et depuis, bah c'est une super rencontre, on a mais fait ça. Pareil ce, mais, à distance alors à distance, mais après le clip, euh, il a été fait, bah, on est allé chez elle, elle nous a accueillis euh, à bras ouverts, c'était euh, yeah. vraiment super quoi. Donc ouais, une bonne connexion, une très et, bonne euh, connexion tu gardes ouais. contact avec elle pour les projets futurs peut-être Ouais, bah, surtout là, on a joué en live ensemble, on a pu jouer au Zion Garden, elle était là, elle était dispo, elle avait son petit stand... Euh, de, de nourriture et tout, et elle l'a quitté pour venir faire le son en live, c'était génial, c'était euh, yes. Et ce soir elle sera là Alors ce soir elle sera pas là, en tout cas pas à ma connaissance. Ah mais... ah, ah peut-être surprise. Peut surprise, Alors là, ça sera une grosse surprise. Ah génial Shining in the dark pour, continue, pour continuer en français dans le texte briller dans la nuit. Ouais. Euh, ton single, il est sorti il y a un mois, ouais. il a déjà fait plus de dix mille vues. Sur les réseaux sociaux, euh, est-ce le premier titre d'un second album ou est-ce que tu vas sortir quelques singles là en attendant de faire euh, le prochain Ouais, bah ça va. Pour l'instant, on va sortir des singles. Yes. Après, euh, on essaie toujours de penser au futur et essayer de voir si on peut euh, faire un projet euh, avec euh, un fil conducteur, etc. Bien sûr. Mais, euh, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de, de projet vision non en tout cas bah, on y pense forcément ouais. mais euh, mmh. c'est pas dit euh, tiens on va faire un album sur euh, on se demande encore si c'est la bonne option s'il si faut le faire, si on fait pas plutôt un EP si... enfin, ouais. continuer la promo déjà je pense que tout le monde, le euh, tout artiste, euh, voilà se, se demande ça aussi mmh. parce que c'est des frais aussi après sur bien un sûr. album c'est une façon de le défendre ça coûte cher, la promo ça coûte cher tout ça. voilà donc euh, comme on aime faire les choses bien euh, bah, on se dit si on fait il faut aller à fond ouais. il voilà. y, y a aussi doucement messieurs non Exactement. Ouais. Tout ce qui compte, c'est de faire du son, bah ouais, peu importe la forme que ça prend. C'est que ce soit propre au professionnel Hop. et que ça plaise au public et euh, la suite coulera de source, Exactement. si je peux me permettre. Hum... Est-ce que tu as dans ton processus d'écriture des petites chansons qui sont rangées dans les tiroirs que tu n'as pas encore sorties Oui, ouais, bien sûr. Bah, on a... Déjà, on essaie toujours d'avoir quelques sons d'avance. Mm -hmm. pour pouvoir justement travailler les clips parce que sans ça c'est compliqué de faire au ouais. jour le jour quand tu fais tout toi-même c'est compliqué mais euh, ouais ouais il y a, y a des petits titres des, des petites pépites si je puis dire parce uh -huh. que nous on, on, on tombe amoureux de nos titres hein. c'est comme ça qu'on sait qu'on a envie de les partager et euh, on a, à chaque fois on a vraiment trop hâte de, de les lancer aux, aux gens quoi mais uh -huh. comme on disait juste la question d'avant bah, on essaie de faire ça bien donc euh, ça sort quand ça doit ça sortir. Sort ouais, C'est clair. Et du coup, sur cet album The Beachfront, tu penses que tu vas clipper tous les titres Là, on va s'arrêter. Enfin, il n'y aura plus rien pour The Beachfront parce qu'on bah, essaie de voir aussi devant. Par contre, sur les singles euh, qui vont sortir, je pense qu'on va tout clipper enfin, le maximum. Ouais. Quoi. Tu te donnes les moyens de faire ça Ouais, voilà, on, on essaie de, encore une fois, de continuer à faire un maximum de choses nous-mêmes. Ouais. Même si, euh, là, de plus en plus, euh, sur les derniers singles, on essaie de aussi faire appel à des réalisateurs. Ouais. parce que Donc ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, mais c'est tellement riche aussi d'échanger ouais. avec d'autres visions. Euh c'est des bonnes rencontres à chaque fois. Voilà, c'est super cool, c'est enrichissant. Et, et du coup, puisqu'on parle d'un sujet qui fâche, l'argent, euh, je, je suppose que tu avais de l'argent de côté pour pouvoir mettre ce projet en place. Comment tu vas chercher l'argent Est-ce que tu as des subventions au niveau de la culture pour pouvoir euh, euh, développer tout ça En fait, ouais, non c'est vraiment... Euh, comme on est en co avec euh, avec post eux comme ils bénéficient de leur... Euh, leur le fait que ce soit une structure, qu'ils soit voilà, qu reconnus, euh, euh, bah, ils arrivent à aller chercher des subventions, ouais. euh, des aides à la création, euh, des aides à la tournée. Ouais. Ça, ça nous fait beaucoup de bien. Et, euh, et puis après, ouais, on essaye de, de, bah, de rassembler un maximum d'argent de, de côté, euh, que ce soit Terka, que ce soit moi, dans nos, on travaille pour ça. Euh, ouais. Euh, mais ça reste quand même compliqué quoi on essaye de tout faire euh, en faisant soi-même euh, toutes les choses, euh, un clip il nous coûte euh, un maximum 150-200 euros ah ouais. donc ça reste eu, beaucoup de l'ordre faisable un quoi clip, euh, ça reste faire faisable. un professionnel qui coûte 3000 euros c'est ça, là on ouais. paye l'essence et la, la bonne humeur et ouais, on et y puis va, la quoi. caméra et c'est parti voilà, euh, ça. Ouais, comme tu dis dans la joie et la bonne humeur c'est ça c'est cool on va parler maintenant du site euh, du Senska si tu me permets Qu'est-ce que tu en penses Parce que tu arrives ici, ouais. c'est ton premier Sanskar. comment tu ressens les choses bah c euh, Pour moi ça assez impressionnant, ouais. parce que euh, bah, déjà il y a une vraie orga, c'est un mini village quoi, moi je ouais. suis arrivé ici, j'ai dit ok, euh, tout est balisé euh, c est, c est, et à la fois ça reste euh, chill, c'est routes. Ouais. Gens, les gens sont cool, euh, les gens même de l'orga avec qui tu peux parler ne sont pas stressés et euh, en fait je pense que c'est justement que le fait que ce soit bien organisé, que mmh. chacun ait son rôle, et bah, ça donne euh, aux artistes euh, l'envie de, de se donner au max. J'ai la confiance aussi. La confiance, t'es pas dans des questions de. Euh, voilà, tu vois, même là pour, euh, pour venir te voir, on est venu ouais. chercher gentiment, tiens, hein, tu vois, tu n'es pas obligé de. Bah c'est trop cool, quoi ah oui. c est, c est Et très du coup, t'as pas de stress là, pour ce qui t'attend tout à l'heure Non, pas de public, stress, cool. Un, un peu de concentration toujours avant. Mm -hmm. Je pense que juste avant, voilà c'est bien de se focus et, euh, et d'essayer de, de, d'être de, le plus honnête possible dans ta démarche. Ouais. Mais euh, non, ça va, pas de stress, on est, ouais. on est bien. On est bien, c'est cool de, de te sentir euh, cool, cool comme ça. Euh, bah écoute, un petit message si tu veux bien pour ton public Bordelais bah, J'ai hâte de les rencontrer en ah. chair et en os et en sueur ah, <rire> parce que on a ramené de l'énergie et bah, on espère que ça va vous plaire et... parce que là tu vas jouer sur la scène rebelle ouais sur le sur la tropicale oui, sur la stage non, ouais, tu et... vas jouer sur la scène tropicale voilà et du coup bah, en plus nous c'est une première en sound euh, comme ça parce que là c'est vraiment un sound system euh, donc on est hyper honoré d'être invité comme ça et, et, et puis, on a ouais. hâte de voir ce que ça va donner aussi. Euh, ouais, c'est dans les arbres, c'est avec un public qui est centré sur la scène, complètement voilà. connecté à toi pas de barrières, ah, pas de frontières. Voilà. Ouais, il, y a, il y a vraiment une, une très belle proximité avec le public ouais. sur cette scène-là. Ouais. Et, et je souhaite que tu kiffes vraiment, vraiment, parce que c'est toi qui fais la fermeture. Ouais. Et, et, et bien euh, bien. je voulais te demander qu'est-ce que ça fait de fermer le SunSka bah, C'est ouf, parce que du coup, c'est <rire> la première fois qu'on vient là, on ferme le, le SunSka, on va... Bon bah c'est trop cool et puis d'un côté c'est triste parce qu'on dit aussi à ces, à ces personnes que c'est fini Ouais tu vas pouvoir Donc, en profiter pour faire encore plus de promos Ouais ouais ouais Leur dire où ils peuvent te trouver sur les réseaux Non c'est ça ouais on est à chaque concert de toute façon on essaie vraiment de, de dire aux gens que s'ils veulent donner la force c'est là que ça se passe quoi bah, c'est la connexion ouais. C'est euh, sur les réseaux maintenant il n'y a plus le choix et pour nous c'est important parfois ça oui. paraît pas évident aux gens mais vraiment un petit commentaire Venir donner la force, un message ouais. ça change vraiment tout quoi bah, le mot. Passez voilà. le mot, Rob, R-A-W-B, sur tous les réseaux sociaux, allez écouter son album The Beach Front qui est sorti en mars. Ça cartonne, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Merci à toi, Rob. À très bientôt.